Et puis aussi, euh, voilà, euh, partager ses succès avec, euh, bah avec Lingen et les membres de son équipe. Ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Euh, et euh, ce que j'ai apprécié aussi, c'est les immersions pour pouvoir rencontrer euh, les autres personnes qui sont dans le coaching. Et est-ce que je recommande euh, Mission Passion euh, Oui, je recommande Mission Passion parce que euh, ça va vous aider à vraiment euh, bah, voilà, développer le mindset d'entrepreneur.